What's up? Jean de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifié bien ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis et aujourd'hui les amis, nous allons battre tous les slayers boss que possible les amis et oui, nous allons débloquer pour commencer les slayers, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin je vais vous donner des petits trucs si jamais vous ne connaissez pas déjà des petits trucs pour justement que ça allait plus vite de faire vos slayers les amis, donc premièrement pour les zombies, les revenants, il faut aller dans la grotte juste ici parce que les revenants donnent beaucoup plus d'XP, d'ailleurs on fait une nouvelle grotte qui est quand même méga stylée. J'apprécie et j'adore. Donc, ok. On a notre Griffin Pet. C'est pas le meilleur Pet à avoir pour les Slayers. Mais au moins, on l'a tué. On l'a terminé. C'est parfait. On a un Slayer d'éliminer, mes chers collègues. Let's go. C'est parti. On y va. On va récolter tout ça, mes collègues. Donc, euh, fiez-vous pas au stade sur le côté du Skyblock Adon. Hein. Je peux même les enlever si jamais. Euh... Slayer. Euh, C'est Slayer Boss Approach à l'air, Slayer Tracker, Tarantula, ok, parfait. Euh, voilà, je les ai tous désactivés, de toute façon, ça ne vous intéresse pas vraiment. On est qu'au début, donc on a tué celui-là, parfait. Il faut tuer maintenant un niveau 2. Ok, parfait, on est passé au niveau Zombie Slayer 1. Je m'attendais à ce que ce soit un peu, petit peu di plus difficile, mais ça a l'air d'être correct en soi. Uh, 266 166 kills comme ça, on va aller juste aller dans la, dans la grotte, ça va prendre quelques instants. Malheureusement bah, c'est dommage, parce que c'est loin de revenir à aller-retour, mais il faut débloquer le téléphone dans les loups, et le, les loups, c'est le dernier à, à pouvoir faire, quoi. Donc, let's go, on va faire 31 kills de ça, et uh, On va peut-être devoir changer... Bah, pour l'instant, je vais garder le griffin sur moi, mais... Pour le level-up, mais je pense qu'il va falloir changer à l'Enderman pour faire plus de dégâts un peu plus tard. Euh... D'ailleurs, aussi mon arc il fait quasi pas de dégâts. Je sais pas pourquoi. 2000, 2000 seulement, c'est pas, pas fou fou les gars. Ok, je vous reprends lorsque j'ai tous les mobs tués pour euh, effectuer. Bah, en fait, il m'en manque 11. Quand ça sera plus long, genre pour le niveau 3 et tout, là on, on regardera les gars. Mais normalement, on va tuer le gold ici. Eh hey, monsieur Eh hey, monsieur Eh hey, monsieur Hey, monsieur, on va prendre des potions en fait. Je viens de réaliser... Euh, ça... Euh, Oups, c'est pas ça. Ça et ça. Let's go, ça va nous donner 26 minutes. Ça va, c'est pas si mal. J'ai déjà vu pire. En le tient normalement. Un ou deux mobs. Voilà. Il a spawn. Parfait. Ok. Bon, c'était pas compliqué ça. C'était plutôt simple, je dirais même. It was very simple, guys. Let's go, nous allons accepter notre requête pour le niveau 3. Je crois qu'il faut battre un niveau 3. C'est ça, un euh, niveau 4, je veux dire. Je crois que c'est ça qui va être le plus chaud possible, en fait. Le plus chaud, ça va être le, le niveau 4, quoi. Le niveau 4, ça va être vraiment, vraiment... Euh, ça va être vraiment très chaud, les gars. Mais je suis pas sûr qu'on a besoin de les battre. OK, donc on a débloqué des loots. Vas-y, c'est bon, on a un, deux HP en plus, nice. Et là, on a débloqué les tarantula. Mais, euh, est-ce qu'on essaie un, challenge, un 3 On va faire les deux de partout, en fait. Let's go Tarantula, Spider, maintenant. Donc là, ça, c'est encore plus chiant parce qu'il faut changer au, au truc à chaque fois. Oh là là, il faut aller dans le Spider-Dent, revenir et tout. Ça va être vraiment long. OK, on a déjà des trucs à collecter vu qu'on est déjà passé Slayer en niveau 1. Et j'ai oublié de regarder, mais juste avant, on avait des trucs à collecter aussi pour euh, le niveau 2, en fait, je crois. Euh, ici, collection Voilà, on avait un autre truc à collecter Je me disais bien aussi que j'avais oublié un truc Avant que vous me le dites dans les commentaires Voilà, on a récupéré le zombie ring SCP, 2 HP, donc on a 4 HP en plus Je suis vraiment content des 4 HP en plus les gars Ça va faire toute une différence Let's go, on retourne au spider dance Pour refaire des putains d'araignées MDR, il y a quelqu'un qui m'a volé mon boss Il m'a aussi volé mes Toxic Arrow, Mais j'étais en train de faire des, des chats en fait J'ai eu des... Euh... Oh mon dieu, il fait chier les gars il m'a volé mes Toxicaro. bon c'est pas très grave, on va essayer de rester proche à lui, et lui voler ses Toxicaro à lui. Ce petit fils de pute, c'était lui qui me a, a volés, je le sais que c'était lui, je l'ai vu. Non, il n'y a pas de Toxicaro. je les ai pas volés. Fais chier mec, fais chier Donc on a débloqué, encore un crit Damage, une Reklus fond on collecte, Noise. Maintenant on est rendu au loup. donc euh, let's go C'est parti faire des loups maintenant, les loups on va le faire au château. Donc pour les loups ça va quand même assez, assez vite quand on fait des loups tir 1 et tout vu que c'est seulement 17 loups. Euh, les loups dans la cave par exemple du, euh, de la jungle euh, donnent plus d'XP mais que ça coûte de l'argent à chaque fois à la cave vu que j'ai pas de... J'ai pas le, le, le, le passe quoi Le, le passe de TP rapide. Donc c'est pas très grave mais c'est important de savoir. Donc les loups c'est le plus chiant. Il est facile à faire au début, mais euh, les, les futurs, euh, vous allez voir, ça va être un peu plus difficile hein, quand on va être rendu au loup 3 et tout. Donc, je sais pas qu'est-ce qu qu'on va se débloquer en premier. Je crois qu'on va essayer de débloquer euh, les loups, justement, pour essayer d'avoir peut-être une overflex. Euh, C'est une blague, le mana flux, je voulais dire ce que ça s'appelait. Euh, donc, on essaiera peut-être d'avoir une mana flux ou des trucs comme ça dans le futur. Tu vois, on peut faire des épisodes où qu'on fait juste essayer de. En une épisode, on fait juste des slayers zombies pour essayer de drop un overflux, des trucs comme ça. Enfin. Des avances rapides, ou je... Enfin, moi ça me dérange pas de farmer les slayers. Euh, on, va, on aura juste à s'acheter une mastif et ça sera bon, hein, en vrai. Hein. J'ai remarqué qu'on gagne des trucs, euh, des, des bits à chaque fois que je démarre une quête ou je fais des trucs, là, j'ai remarqué. Je sais pas si c'est. Euh, Peut-être c'est juste une coïncidence, on verra après. Euh, on a des récompenses à récolter aussi, j'ai pas récolté du tout les récompenses. Euh, là, c'est ici, le loup 2. Le euh, loup 3, je sais que le euh, loup 2, je peux le battre C'est le loup 3 que je suis pas 100% certain C'est le loup juste après Surtout qu'on a pas de God plage qu'on a juste nos potions de base Que j'ai pris euh, avant Donc ça peut nous poser un petit problème ça Mais euh, normalement, ça devrait le faire Je dis bien normalement les gars Si je meurs comme, comme, comme une grosse merde, vous pouvez m'insulter Ok Du coup on a bientôt terminé Je vous reprends lorsqu'il nous en reste un ou deux Ok, il nous reste 4 loups à tuer 1, 2, 3, 4. Voilà. Let's go. Oh, il a un pet plus difficile hein, quand même. Il a un petit pet plus difficile, mes collègues, je dirais. Hein. Donc, let's go, c'est parti. On va la récolter. Je crois qu'on va débloquer le craft de la... Comment ça s'appelle La orbe... Euh, le power. Le power orb. Je sais pas comment il s'appelle le verre VR, vrai La green power orb. Pff, aucune idée, je m'en souviens pas. Je pense qu'on l'aura débloqué. Donc, on va regarder juste ici. parfait Et là, on a le loup 3. Est-ce qu'on l'essaye oh, Pour le fun, let's go. Pourquoi pas Pour rigoler. Euh, on va cliquer pour collecter. On va collecter le premier truc. Donc, un speed en plus. C'est cool, c'est cool. Ensuite, le loup 2, c'est le radiant power orb recipe. Parfait. Et le 3, c'est quoi Ah oh, ouais, c'est ça, c'est le bad phone. Donc, c'est ça, il faut, faire le bad, faut en faire encore quelques-uns, là, des, des loups. Ok. Euh... Ok, ça, ça va être un peu embêtant. Mais pendant ce temps-là, on va aller crafter ça. Donc, ça nous prend euh, 2, 4, 6, 16 loups wolf toutes et 8 émeraudes. Donc, on va faire un boss niveau 3 et ça va être parfait. On aura les, tout, les dents pour euh, le faire. On aura juste à acheter l'émeraude, les gars. Oh, j'avais oublié, les, les plus chiants, c'est les petits boss comme ça, les gars. Ils font pas mal mal, en vrai. C'est les petits enforceurs. Bon, en niveau 3, ça va, c'est 45 000 HP. Mais quand on va faire des... Si on fait des niveaux 4, à un moment donné, c'est eux qui vont vraiment être casse-couille, quoi. Euh, ouais, lui, ça va, c'est un enforceur, on va le pouvoir le tuer Il faudrait se rapprocher de l'eau, je crois Vu qu'on est bientôt... Ouais, on va se rapprocher de l'eau Parce qu'il faut le tuer dans l'eau ici, les gars Euh... Voilà Il est où Oh mon dieu, il fait un peu plus mal, lui, hein si on reste dans l'eau, devrait être capable, les gars. On n'a pas de, de heal, donc... Euh... Ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. Il ait... faut juste être un master du contrôlage. faut juste contrôler la, la, la situation. Il s'est full regen putain, parce qu'on l'a pas touché. Oh, fait chier. Je pense qu'on va devoir full spam les, les autres. Hein. À moins qu'on a une chance de ouf et qu'on réussisse à le terminer... À 8000 de dégâts chaque. Ça nous prendrait vraiment la petite orbe bleue verte. Ça nous aiderait juste un peu. On faut se faire toucher pour pas qu'il régène. Voilà. Ouais, ça va être chaud, les gars. 3 minutes, bon, ça va. Si on se fait toucher un peu souvent. En vrai. S'il y a d'autres petits. Oh merde. Non C'est mort, les gars. Les chats vont nous baiser. 9 HP. Oh my god. Ok, on ne peut pas faire cela. <rire> on ne peut pas faire les... Euh... Ah merde, fais chier. Fais chier, les gars. Bon, j'ai remarqué par exemple que nous avions assez de dents de loup pour crafter le... Le Manaflux, je crois que ça s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça prend de l'émeraude. Donc on va acheter euh, 8 émeraudes enchantées, mes copains. Euh, 8 émeraudes enchantées, juste ici. Voilà. Et on peut crafter la Manaflux, je crois. À moins que je suis débile. Ça s'appelle un Radiant Power Orb, les gars. Oh là là, qu'est-ce que je suis mon goal. Et qu'est-ce que ça nous donne comme stade Ça nous donne un buff de 1% de healing par seconde. Donc ça pue la merde. Mais au moins, ça fait ça en plus pour pouvoir essayer de tuer les loups niveau 3. Ça peut être intéressant. Donc je vais continuer à farmer un peu de mon côté jusqu'à temps que je débloque le Maddox Batphone. Back et je vous reprends lorsqu'on est rendu au Bat... Maddox... max euh, Reléguer, ça fait quelques jours que j'avais euh, pas joué, Donc deux jours exactement Donc j'ai activé mon cookie pour rien C'est un peu chiant, mais bon J'ai euh, terminé une kite ici Et je crois qu'on a assez pour débloquer le bat de fond Voilà, juste ici Donc le shaman et le bat de fond, c'est parfait Donc dans le prochain épisode, les amis, on va essayer de battre un dragon On a quand même pas mal d'argent On est Slayer 3 Qu'est-ce qui est bon à débloquer au niveau des Slayer 4 La Mastiff Mais ça nous en prend 1500 Mais avec la Shaman Sword... Et les bottes on devrait être capable de le faire. En vrai, ça va être juste être du grind. Ça va être long. Mais c'est faisable. Qu'est-ce qu'on a besoin dans les araignées? Euh, niveau 2, on n'a pas. Niveau 3, on a quoi? Non, rien. Euh, pour 200, je peux faire peut-être des, des tirs 3. On verra pour euh, débloquer un crit damage en plus. Mais il n'y a pas grand-chose à débloquer là-dedans. Dans les zombies, il y a aussi... La wand, euh, le undead, la revenant fashion, la revenant fashion qui peut être une bonne épée pour faire les euh, des zombies. Donc ouais, pour le coup euh, ça ça peut être intéressant à faire. Mais pour l'instant je ne vois pas trop l'intérêt de monter nos slayers. Au moins on les a tous faits jusqu'à débloquer notre bat fond ce qu'on avait besoin et on a notre orb euh, radiant orb. Donc euh, si jamais on en a besoin un jour dans le futur, ben, on l'a toujours sur nous pour pouvoir nous, pour nous, pour nous, pour nous healer un petit peu. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Icon et je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Ciao, ciao